Après avoir ouvert le logiciel Audacity, vérifions tout d'abord que notre source d'entrée audio est la bonne. Donc en l'occurrence ici, microphone. Nous pouvons donc commencer l'enregistrement du signal en appuyant sur le bouton rouge. On arrête en appuyant sur le bouton noir carré. Agrandissons la fenêtre. Pour pouvoir observer le signal en détail, on va zoomer. On peut également utiliser cet outil qui permet de glisser le signal vers le début. Zoomons encore. Voilà, on se rend compte que le signal est composé d'un motif qui se reproduit au cours du temps. Sélection, sélectionnons un motif. Voilà, donc ce motif va se reproduire au cours du temps. On va donc parler d'un signal périodique. Analysons maintenant le signal sonore d'un diapason LA440. En fait, le diapason reproduit la note LA de fréquence 440 Hz. Vérifions à nouveau que le microphone est connecté à l'ordinateur. Lançons le logiciel Audacity. Frappons le diapason devant le microphone. Analysons le signal provenant d'un diapason LA440. allons agrandir la fenêtre et zoomons sur le signal. Nous nous rendons compte que ce signal est un signal régulier avec un motif qui se reproduit dans le temps. Décalons le signal en commençant à 0, voilà, sélectionnons un motif, ce motif va donc se répéter dans le temps, regardons sur la barre du haut, nous avons la durée de ce motif, on appelle cela la période du signal.